Jean de J'espère que vous allez tous magnifiquement bien sur le pour une nouvelle vidéo comme elle est c'est parce que je n'ai pas d'amis Joyeux Halloween déjà les amis J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end J'espère que vous êtes encore en vacances Pour ceux qui commencent à être en vacances J'espère que vous allez venir jouer sur Craft Faction Le meilleur serveur PvP Faction du moment Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo annonce ah Elle va durer quelques petites minutes Ça va pas prendre trop de temps dans votre journée De toute façon je peux pas dépasser 10 minutes Vu que vous savez ma chaîne a été sur, à cause de la vidéo que j'ai fait sur tous tibat euh, la vidéo était strike donc malheureusement je peux plus faire de vidéo de plus de 15 minutes je crois je peux plus faire de live etc donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire à suite à, à, à, à, à beaucoup de gens m'ont demandé de créer une chaîne euh, live j'ai décidé de faire une euh, chaîne live donc euh, je vais mettre le lien dans la description c'est ma nouvelle chaîne vous pouvez aller vous abonner si vous aimez ça les lives sur ca sur haver fight sur plein d'autres serveurs qui va sortir dans le futur et vous voulez en voir c'est là bas qu'ils vont se dérouler donc voilà, et aussi durant tout l'event qui va se passer aujourd'hui, on a fait un event sur Covaction. Si vous saviez pas, c'est le l'event du Grand Labyrinthe. Attendez, je vais prendre une boussole pour vous montrer. C'est l'event du Grand Labyrinthe. Il y aura aussi plein de give Donc pour les give je vais vous donner les informations tout de suite après. Mais bon, en gros, il y a un gros labyrinthe que vous devez effectuer. Quand vous arrivez à la fin du labyrinthe, il y a 8 jumps. Donc il y en a un sur 8 qui est bon. On ne sait pas lequel, mais il y en a un sur les 8 jumps qui est bon. Donc, euh, faut que vous essayez de faire les. Il faut que vous essayez de les faire. Puis c'est. Ils vont tous avoir une. Euh, regardez, ils ont toutes une. Euh, une genre de rentrée. C'est juste pour pas que vous sachiez lequel est le bon ou quel est le mauvais. Mais en gros, ils ont chacune. Euh, chacune d'entre eux ont des euh, difficultés différentes. Donc, comme on peut voir, eux, ils ont des barrières, etc. Bref, voilà. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous avez. Euh, vous rentrez. C'est le, vraiment le premier qui monte jusqu'ici. hein. Si vous êtes deux à faire la course et il y a l'un de vous qui tombe en bas ici, ben vous, vous êtes mort quoi. C'est vraiment la première personne qui monte sur le podium ici, qui reste ici, la deuxième personne qui monte sur le podium qui vont gagner. Donc, la première place c'est 50 euros de points boutique, donc 5000 PB. Donc, c'est 5000 PB. Celle-ci c'est la deuxième personne c'est 2000, 20 000 PB, 20 euros PB. Et la troisième c'est 10 euros de PB. Euh, voilà. Donc, 1000 PB, 5000 PB, 2000 PB. Aussi, c'est important de savoir qu'il y aura. 3 à 3. Attends. Oui, il y aura 3 give -all planifiés. Donc il y en a un à 18h. Il y aura un give de 3 euh, clés Halloween à 18h. À 20h, il y aura un autre give-all de clés légendaires cette fois-ci. Et à euh, minuit. Euh, 22h, excusez-moi, il y aura un autre give-all d'une clé euh, Halloween. Donc, euh, peut-être qu'il y en aura plusieurs, je ne sais pas. Mais c'est ça qui va se dérouler pour ça. Ensuite, il y aura aussi des events comme les event feuilles, des trucs comme ça durant mon live. Comme je vous dis, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment pas manquer mes lives, allez voir ma chaîne de live. Et puis, je vais tout mettre là-dessus. Mais sinon, oui, l'event va commencer à 16h pour le labyrinthe. Donc, faites warp event. À 16h, le mur ici s'enlève, l'autre mur s'enlève. Et vous avez une chance de gagner, comme je vous dis, des PB. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. PB. Donc voilà. J'espère, comme je vous dis, pour ma nouvelle chaîne, les amis, c'est super important pour moi parce que euh, ça fait longtemps que j'ai pas eu... Très peu d'abonnés, je vais pas vous le cacher, ça doit faire au moins 3 ans que j'ai eu plus de 1000 abonnés. Donc là, il est en bas de 1000 abonnés, on va voir quest ce que ça donne comme sentiment. Alors que je fais cette vidéo, je pense qu'on a genre sans abonnés, un truc dans le genre, je sais plus exactement. Donc on verra combien d'abonnés vous êtes capable de mettre la chaîne et puis partager avec vos amis. Et durant mon live de tout à l'heure, il y aura bien sûr des concours de Gravelie, des trucs comme ça. Donc je vous rappelle que le live commencera à 16h et que l'event commencera aussi à 16h. Il y aura des giveaways à 18h. 20h et 22h. Et pour les couches torts, les couches torts, je vous vais pas vous vous oublier, à minuit, ainsi que à 20h heure québécoise, donc 4h du matin ou 2h du matin. Et en bref, il y aura des événements toute la journée, toute la soirée, les amis sur le serveur. Soyez là, il y aura des clés aléatoires qui vont être données, il y aura plein de trucs qui vont être cool. Donc voilà, venez sur le serveur, je vous y attends. C'était Icons, ciao, ciao.